Bonjour à tous, bienvenue sur. <rire> J'aime bien faire ce genre d'introduction. <rire> oh, après, il faut toujours assurer ses, ses buveurs souvent. Après, moi, souvent, euh, dire ça va ou pas, tu vois, je, je me dis que si je dis ça et que quelqu'un me dit. Non, ça va pas, parce que même si tu as rendu heureux avec cette vidéo, quoi, tu vois, j'ai repensé à ma femme qui m'a quitté et tout. C'est surtout que je veux dire la vérité, c'est que tu t'en bats les couilles. <rire> oui, aussi. <rire> en, vrai, en, vrai, en vrai, il faut être franc. Hein. <rire> Ah bah moi la franchise hein Moi tu sais, souvent je suis un de ces youtubeurs où par exemple je préfère nous dire la vérité que euh, dire Non mais je vous en faites pas, je pense à vous quand même ma communauté Non moi je suis un mec franc Moi si par exemple j'ai envie de savoir ouais, si ouais, ça va ouais. ou pas Je préfère le faire en privé, pas devant 10 milliards de personnes pour dire ça va Et voilà quoi Il Spider-Man à droite, il a passé la cinématique Attends, je la, je la laisse si tu veux. En attendant, je régle. je règle juste. Si bah malheureusement, tu ne pourras pas avoir un nouveau <rire> là Avant de continuer cette vidéo, je vais vous expliquer quand même c'est quoi ce truc. Super Smash Bros Infinite, tout simplement un mode du jeu Super Smash Bros Brawl. Et nous avons utilisé le logiciel de Fit pour pouvoir jouer là-dessus. Et si certaines personnes veulent savoir comment l'installer et tout ce qu'on a fait, on décide de mettre une vidéo dans la description pour laisser, euh, vous laisser faire vous-même l'installation. C'est très simple et en plus, il est à jour et c'est confirmé. Voilà, bonne vidéo. Donc, comme tu peux voir, c'est que il y a beaucoup de personnages et notamment, une seule chose à savoir, c'est qu'en changeant de skin, tu peux avoir d'autres personnages par-dessus. Wow, c'est trop bien. C'est mieux modélisé que sur Smash 4. <rire> <rire> tu vois, les personnages qui sont comme ça, tu vois, par exemple Geno, tu vois. Tu dis, bon ça va, Geno, il aura une attaque comme à la Mario Star. Non, il, a, il aura vraiment des attaques spécifiques. Okay, donc ils ont tous été modélisés, codés... Voilà, de... alors, bon après, bien sûr, pour les skins des autres personnages, bien sûr, ce sera un peu... Euh, ce sera codé un peu à l'arrache, bien sûr, mais... <rire> bon, bah du coup, je te propose que je vais prendre... Euh... Euh... Euh... <rire> attends, c'est Dante, là, de King Didi Je <rire> crois... Ah, attends, on va essayer, par exemple, d'avoir le Paper... le Paper Mario. Donc, j'appuie sur la touche Z, et je fais A. Et normalement... Ouais, ça marche <rire> Ah non, je suis Seph... Non, suis... c'est Sephiros <rire> non, non, non, non, non Ah oui, tu peux ah te déplacer. Oui. C'est Pepper Mario donc forcément c'est ah oui. 2D. <rire> Tiens c'est bizarre, ce personnage n'a pas 2D, normalement. Ah Quoi <rire> Regarde Hum, <rire> <rire> <rire> <rire> <Elle> est... <rire> Well, are you, Ça passe final euh, Fantasy 7 euh, euh, remake. Il est pas mal. Oh, le... <rire> euh oh regarde. <rire> Kratos mais c'est pas Kratos! Moi je connais pas le même. Moi c'est pas le même Kratos dont on parle. Tu m'as du des rêves, Hugo. C'est un Kratos avec 200 kg de muscles en plus, quoi. Attends, tu... je crois que t'as vu. Euh... Regarde, c'est le dragon aux yeux bleus! Le dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon noir aux yeux rouges. <rire> Dark Vader. Oh, reviens en arrière, attends. Encore? <rire> <rire> Il est le roi des Attends mais regardez-moi cette beauté, un beau chevalier d'argent. Mais il ne peut pas combattre contre. Oh putain. <rire> Ça a On marché. Mais numéro. Moi je suis top tiens, hein. moi je dis. Ça j'aurais dit Donkey Kong. <rire> Regarde. Moi je suis. Oh le merde, combat d'ennemi et d'Ever Attends, je sais savoir quand il fait le taunt ton K Kong avec euh, Hulk. Oh non! Quand y'a rien! Yo what? Yo Mais putain, mais attends, je. Ah vous... ah, wow <rire> oh, tu m'as défoncé là! <rire> mais gros, on comprend rien, à de Oh, je suis en mode Kaioken! Ah! Ce qui veut dire. Ah, oh, oui! <rire> oh! Oh, ça se pack sévère ce truc! Oh, oh, oh, oh. Attends, faut que je vois, il y a combien de modes? Ok. C'est loup! Oh putain! <rire> oh la gueule du truc! <rire> oh, le duel encore! <rire> le maniverse j'ai bien envie de savoir, c'est. Je sais, c'est le truc euh, qui est sur Wii U 1 go Heu heu! Heu heu! Heu heu! Heu heu! Oh heu! <rire> oh heu! Oh putain... <rire> oh, putain. Uh, tiens Oh <rire> Yeah. <rire> il fait un 9 sur sa photo et il explose là-bas. J'avoue ce gag est pas mal quand yeah, même. Genja Jar Binks I'm going, to, to like my master? Ah tu prends Spider-Man, alors moi je vais prendre. Attends. Oh bah attends. Oui. <rire> oh la marche comment tu fais Je vais arriver en retard au Vite le bus <rire> C'était quoi son rire? Oh yeah. Et bam le spike! Oh, pancana style! <rire> oh, oh le spike! Ah oh, l'enculé! Mais il y avait une plateforme ici! <rire> yes! Putain, la pute de plateforme! <rire> voilà, c'est tout ce que je peux te dire. <rire> oh, il y, a... oh, y a Terry! Ouais. Et là, il y a Jin Kazama. Ah, non, c'est pas Jin. Ouais, oh. mais continue encore, tu vas rencontrer le vrai Little Tu T'as pas loupé une célébrité tout à l'heure Non. Ah putain c'est John Cena <rire> Ah regarde Je slide Mais quest que tu sais que cette merde mais qu'est-ce qu'il nous fait là Il est en position caca ou.. <rire> je suis, je suis, <rire> oh, si je si mes textures. Oh mais si c'est ça, moi je comprends. <rire> ça va <rire> Oh le coup de pied Paco Food oh. J'aime bien comment je, je t'ai jeté, franchement, regarde. Non mais. Reviens, je beaucoup... t'aimais. Ai <rire> tu étais l'élu, Alkin Ah. <rire> J'ai fait honneur à Kratos. Maintenant, <rire> bah j'imagine trop Kratos qui fait. Je combats pour mes amis. <rire> oh yo, a... y a Wallace. <rire> Il a l'air déprimé. Ne m'approche pas. D'accord. regarde le regard si de, de violeur de loin là. Où sont mes fromages Il les pas... <rire> Attends, mais regarde Naruto. Oh putain le coup <rire> Regarde le coup. <rire> oui oui oui. oui. <rire> attends, attends merde. Fais un bijou à maman. <rire> non, je veux pas Ah Hein Je sais pas, Je sais pas, mais je suis mort. Mais <rire> non Mais au lieu de faire un side B, il a fait un down B, cet abruti Oh putain, la Oh, mon m'en ça. Ah, oh, c'est affreux Euh, yo quest ça some... <rire>